Le football c'est beaucoup de choses, des joueurs, des matchs de légende, des dribbles, des actions Mais c'est également des déclarations et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui Quand mon boy Ali93P1 vient me voir en DM et me dit Ça fait quelques temps que j'ai pas pété un thread mais là je t'en envoie un Zack. C'est du lourd, il sort du four, les déclats les plus cultes de l'histoire du football On aime bien les conférences de presse parce qu'en fait les trois quarts du temps ils disent de la merde Mais le petit, tu vois, 25% qui en sort, qui peut être intéressant Peut donner des fois lieu à des interviews, des passages et des vrais mêmes des gros délires. Et on va voir ça ensemble, les amis, les déclats, les plus cultes, l'histoire du football, on se fait ça en thread. On commence avec l'interview du frère de Lukaku, c'est trop un classique. Et ça me fume, parce que le frère de Lukaku, il est lui-même professionnel de football, il joue Jordan Lukaku, il parlait de son frère, son frère qui est en difficulté, notre bon vieux Lakaka, mais ça a donné un bon petit truc et, et, et une action qui est toujours utilisée encore. Hein. But. C'est ça qu'on veut d'un attaquant, non Non, c'est plus assez <rire> maintenant. Ça doit faire des feintes frappes, ça doit, ça doit faire des virgules, ça doit faire des serpents, je pas. En fait, vraiment, le, tu vois, le, vers des serpents. Il y a un charisme, en fait, quand il le dit, tu vois, but. C'est ça qu'on veut d'un attaquant, non? Et en réalité, ça relance le débat, tu vois. Un attaquant, est-ce qu'il doit essentiellement marquer, participer peut-être des fois au jeu, avoir une certaine aisance technique ou juste terminer? Bon, c'est un débat sans fin, en réalité. On sait que l'attaquant moderne doit essayer d'avoir un petit peu des deux, ou alors être vraiment super fort dans l'un des deux domaines. En réalité, c'est vrai que, qu il nous rappelle quand il y a un rôle, tu vois, et même vous, dans les commentaires, vous pouvez vous exprimer, mais quand il y a un rôle, la première chose, il y a aussi quelque chose qui est attendu. Et c'est vrai que pour les attaquants, c'est les buts. C'est difficile de lui donner tort, même si c'est à nuancer un petit peu. Vraiment, tu sens que ça, c'était une mentale qui lui traînait dans la tête. Il avait envie de s'exprimer. On lui a mis une caméra un micro. But. But. C'est ça qu'on veut, non <rire> Non, c'est plus assez, maintenant. Ça doit faire des feintes frappes ça doit, ça doit faire des virgules. Ça doit faire des serpents. Bah, il est marrant, il est marrant, monsieur Jordan Lukaku. Mais ça avait donné un vrai débat. et ouais, ouais. C'est intéressant tout le temps. Alors, on va parler du nouveau joueur d'Al Nasser que pour certains, ça va vous faire du mal d'entendre ça. Non, le grand Cristiano, les amis. Et le grand Cristiano, énorme champion, mais avec ce qu'il y a de champion. Lego également. Lego du champion, Lego du tueur. Difficile, ce suis dit, de lui, re lui reprocher ça, vu tout ce qu'il a fait. Et surtout, à ce moment-là, où il était encore dans ses meilleures années. Donc là, c'est le moment où le journaliste lui demande pourquoi est-ce que ces derniers temps a du mal à marquer un petit peu à l'extérieur et tout, nanan. Ah, la réponse de CR7, elle est... Clacot. Un joueur qui a marqué plus de que moi, fora de casa. Uno. Un. Ah. ah. Non ¿Tienes? <rire> <rire> je crois que c'était aussi l'époque où, euh, on s'en rappelle, Messi avait donné un pénalty à Suarez avec la passe et tout. Tout ça pour dire qu'en réalité, il répond un petit peu à côté, tu vois, parce que tu peux être celui qui a marqué le plus à l'extérieur de l'histoire de la Liga ou de, de je ne sais quel stade c'était, mais tu peux avoir un peu plus de difficultés en ce moment. Par contre, j'avoue remettre un petit peu en doute via la question, tu vois, la, la capacité du grand DCR de l'époque de marquer à l'extérieur alors que c'était l'un des meilleurs dans ce domaine. C'est vrai que c'était assez assez marrant et le silence que ça donne <rire> Ça fait un peu fermage de bouche, tu vois, avec le. Allez, je me barre après, ça y est, on en reste là. Salut, tu vois. Oh là là là là, mais là là là. Non, mais mec, là, on n'est pas sur des déclats, là. Le craquage complet d'Aurier sur Périscope, ce type est fou. Et ça, faut vraiment se rendre compte, s'il y en a ici, vous êtes jeune. Et il n'y a pas de problème, vous avez 18, 19, 20 ans. Et donc, du coup, vous n'avez pas vraiment connu cette époque-là, justement, du Périscope d'Aurier, Donc, qui s'était joué, je crois, en 2013, 14, peut-être 15. Bref, c'était dans ces eaux-là, quoi. Et c'était l'époque où il y avait encore Laurent Blanc, Latane et compagnie. Et oui, il n'y avait pas vraiment les live Twitch. Tu sais, 2013, 2014, 2015, les streams, c'était encore tout basique. Donc du coup, avoir un mec comme ça qui répond à un truc en live, je pense qu'à l'époque, Serge, il s'était pas rendu compte de la dinguerie qu'il avait dit et du contexte. Alors bien sûr, c'est pas très intelligent non plus. Hein. Ça avait donné une séquence mémorable et son pote là, un assassin. Il a dit, il a dit, mettre des coups de pression. Il Jamais. Oh, toi, tu regardes ma gueule, mon frère, tu penses qu'il peut mettre un coup de pression, lui <rire> T'as un fouton quoi. T'as l'air, il dit <rire> Tu vois il peut mettre un coup de pression lui Mais je te parie, on le voit ici, 3526 spectateurs. Alors je sais pas si c'est un extrait du live live ou alors si c'est le replay qui monte 3526 mais c'est dingue. T'inquiète pas, il vient de je sais pas où mais nous, nous on vient de se voir frère. C'est chaud. Il fait pas. Il est du Ronaldo Messi. Oh les prouveres. Ronaldo, Paris ou Marseille Bah ah. évidemment Le logo il est là poteau. Ça bouge pas. Vous avez ça, vous Ah malheureusement ça a bougé quelques temps après. Oh, la grosse chiche Il a dit le Blanc, si cela, la date ou quoi oh. ah, Il le prend les couilles, mon frère. Il prend tout, cause. Avez... Alors, c'est sûr que dans un vestiaire de foot, ça a déjà pensé, ça a déjà dit. Il y a des choses comme ça, c'est le quotidien, tu vois. Mais le dire de manière aussi crue, publiquement comme ça, en parlant de gars que tu rencontres au jour le jour... Oh. Ah, ça va être difficile de retourner dans le vestiaire, tu vois, et de pas euh, devoir t'expliquer ou, bon, pas baisser les yeux, parce que je pense pas quand il baisse les yeux devant Laurent Blanc ou Sirigou, mais... <rire> mais moi le revoir, ça me fait... Je reviens un peu le choc nucléaire que c'est. Ça avait fait vraiment polémique de zinzin, ce zin truc. Il a dit le Laurent Blanc il fait souvent la folle ou pas C'est une fiotte. On se rendra jamais vraiment compte de la dinguerie et de la bêtise aussi. J'ai essayé. Préambule, me dire, ok, peut-être qu'à l'époque, il était pas conscient qu'il y avait autant de monde ou quoi, machin. Mais mec, même devant un petit viewership, même 20 viewers, 30 viewers, c'est trop. Et par contre, son pote, son pote, c'est vraiment l'exemple même de entourez-vous bien. Parce qu'il y en a, ils peuvent vous tirer vers le bas. Et ça, là, je suis à peu près sûr que cet extrait, aussi bête que ce soit, ça a eu un impact vraiment négatif envers le reste de la carrière d'Henri, qui était un vrai bon joueur. Hein. Un des meilleurs latéraux droit de Ligue 1 à l'époque. Hein. Mais ça, c'est sûr que ça a impacté. Après, vous me direz qu'il a à Tottenham, c'est pas dégueu. Bon, Real aussi. Mais par rapport à ce qu'il aurait pu être, tu vois, un petit goût d'inachevé quand même, je pense. Et c'est un peu terrible que si à l'heure actuelle, tu prends cinq inconnus dans la rue qui suivent le foot et qui le connaissent et tu leur dis, Aurier, c'est quoi le plus mémorable Et ce sera pas une action de jeu, ce sera ça, pour beaucoup. Ça laisse, ça laisse un petit peu une trace, quoi. Oh là là ce petit classique, alors ça c'était l'époque, ah, Jamel Comedy Club et compagnie, avec Athem Benarfa et la séquence iconique. Tu on a entraîné l'Olympique de Marseille, mmh. euh, qu'est-ce que ça fait d'être entraîné par un champion du monde alors que toi tu seras jamais champion du monde Moi enfin, je serai pas champion du monde. <rire> si tu veux pas de passe sur le terrain mon frère. Non, Arrête de dire que tu veux pas de passe. Oh, regarde, regarde les caméras, tu dis ça mmh. et Après les gens qui connaissent pas le football ils vont croire à un gros comme toi. Arrête de dire ça, mon en frère. Fait. Je suis pas un individualiste, hein, <rire> <rire> Alors, ma petite anecdote, bien évidemment, cette scène était scénarisée, hein, c'est pas une réponse naturelle, tu vois. Ils vont écouter un gros comme toi, c'est lâché, d'un cas t'es sûr que tu reverras plus jamais ça en 2022. Hein. Mais c'était marrant, vraiment, à, à l'époque, euh, Wahid, je crois, c'était, il était vrai Wahid, pardon, euh, oh, c'était vraiment un mec marrant. Je vais pas mentir, allez, on va parler français. Il se pourrait que sur certaines opinions foot controversées, on m'ait déjà envoyé cet extrait. Les gens, ils vont croire un hein, gros comme toi, mon frère. Mais laissez-nous, les gros, là On aime bien aussi Paul, le football. <rire> bon, alors, pour le coup, vous m'excuserez, je vais passer le Evra. On a fait un thread dédié à Evra. N'hésitez pas à aller le voir, je vous le mets là. Allez, checker. Oh là là, et merci On va voir ce petit classique. Ça, vraiment, Beansport était là depuis quelques temps à peine. Ils avaient réussi à choper Samuel Eto'o. Ils l'avait mis au milieu du plateau avec les gens autour. Et ça a été speak facts pendant une heure. Archi intéressant. Alors lorsque Guardiola qui arrive dit, moi, Eto, Deco, Ronaldinho, c'est dehors. Mais j'ai d'abord rappelé à Guardiola qui n'a jamais été un grand joueur, il était un bon joueur. Et c'est vrai. Non mais regardez le setup Je jure que dans l'interview C'est sous-côté l'importance du setup Le fait de l'avoir mis sur un Comme un petit trône, regardez, avec des marches et tout Au milieu de tout le monde, avec les chroniqueurs Le public, et tu sens le centre de l'attention C'est ça qui l'a aidé à être détendu du gland Et de venir lâcher autant de bastos Alors qu'il était encore pro à l'époque C'est pour ça que cette interview elle est vraiment marqué Parce qu'on n'avait pas l'habitude de pros qui viennent Et qui sur une émission de football parlent autant Grand Max que t'avais à l'époque c'était quoi C'était Canal Football Club ou alors son prédécesseur, où en général les mecs venaient et vomissaient 10 minutes de lieux commun et c'était pas très intéressant. Cette interview, elle a vraiment marqué. Il y a eu un avant et un après. C'était vraiment énervé tu peux à l'époque. Ronaldinho, tu peux être Messi si tu ne t'entraînes pas, monsieur Eden Hazard. Au bout de deux ans, on t'oublie et le football va tellement vite que il y aura un autre gamin qui va naître. Qui sera encore plus fort, c'est dingue. Hein Alors, mon gars Ali 9-3, il a dit il pose son plateau sur le cla euh, son classique sur plateau de Bean en terminant Guardiola en annonçant la déchéance d'Hazard et la naissance de Mbappé. Bon, la déchéance d'Hazard viendra 6-7 ans plus tard. Hein il aura posé un, quand même un sacré nombre de classiques. Eden, mon frère, nous on a vu tes classiques en PL et on les respecte. Ta vie, tu étais un, un grand joueur, ça fait du mal de parler au passé, mais par contre, voilà, tu vois, genre vraiment, je vous le conseille si vous êtes jeune encore une fois et que vous n'avez pas pu vivre ça. L'intégrale ici de 17 minutes d'heure, je crois qu'elle dure plus longtemps que ça en réalité, mais n'hésitez pas, vous la vous la voyez, elle était vraiment super intéressante. Alors certains vont me dire t'insistes un peu sur les jeunes, Zach, machin, nan, nan, mais certains ils se rendent pas compte les gars que des fois dans les gens qui nous regardent, maintenant à l'heure actuelle en 2023, si t'as 18, 19, même 21, 22, des choses qui pour nous, approchons la trentaine, étaient classiques parce qu'on les a vécues en 2012, 13, 14, 15, bah les gars ces mecs là avaient 8 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, donc c'est important tu vois, de pouvoir leur, leur, leur en discuter, leur envoyer un petit peu ça, et notamment en revoyant les classiques, voici un classique, voici un classique, là les Parisiens Bien, vous êtes es content. T'es content, oh, t'es content, content, Oui, j'ai content. Bah, oui. Tu sais, content bah, je... Alors petite anecdote, je me rappelle plus du tout, c'était quoi Alors si des gens veulent le rappeler également, le contexte de ce repas et de cette interview entre les deux matchs où Paris a mis 4-0 au Barça et juste avant le retour. Pour <rire> bon, moi, c'est Mélisse avant, mais là, pour moi, t'es un peu énervé. Bien sûr, t'es énervé prends 5 1 après les gens ils vont rigoler de toi non. oui bah t'es passé t'as fait 4 mots à l'aller ouais ok mais c'est bien t'es passé mais après les gens vont dire ouais en fait euh, bah, PSG, tu vois pour les autres équipes vont dire ouais on a cru qu'ils étaient forts mais dinguerie de parler quand même de la possibilité de prendre 5 1 alors que t'as mis 4 z à l'aller ce match là on se rend pas compte de l'impact qu'il a eu du choc générationnel qu'il a eu sur la suite des remontadas possibles il a débloqué un truc dans les mentalités t'as l'impression qu'avant il y avait pas autant d'équipes qui se faisaient remonter l'année d'après le Barça se fait remonté par la Roma, l'année encore après Liverpool, bon, encore le Barça on peut citer plein d'autres de petites remontées comme ça, à des échelles un petit peu différentes mais même les deux buts coup sur coup du Real l'année dernière face à City, même c'est pas vraiment remontada dans ce sens-là, mais il y en a eu plein tu vois et vraiment ça, ça a débloqué un truc ce match, c'est une dinguerie on se rend pas compte, c'était un choc nucléaire Tu penses là le meilleur scénario c'est quoi Thomas, c'est à ton avis c'est de... de marquer non. dès le début ouais, mais ou ouais, à 0-0 à la métaire. Ils, ils ont y y pas eu le choix d'attaquer, attaquer faut qu'on mette la pression. Pour ceux nous écoute à l'époque, le PSG avait du mal, tombait constamment en quart, quart de finale de LDC, souvent face au Barça, deux fois il me semble, si je dis pas de bêtises. Et c'était l'occasion pour Paris de de step up, d'envoyer enfin la fin de cette barrière et de ce frein psychologique. Ça aura créé un truc. D'ailleurs, j'ai cité le Barça, on aurait pu citer aussi PSG, Manchester United, même si c'était à une échelle beaucoup moins grosse. Et là, cette interview grosse couille de Lucho Enrique, mon pote. Oh là là. Si rival nosotros, nosotros Je jure qu'à cette époque-là, ça s'était foutu de sa gueule. Je le jure, à cette époque-là, personne ne le croyait, personne ne pensait que c'était possible. Oh, personne. Très peu de monde. Eh ben, mon pote. A votre équipe. nous no que haya que loco y que, hay que Ici, Et ils ont fait le scénario parfait. But hyper tôt, grosse pression. Ensuite derrière, à la fin, dinguerie avec Neymar, le public qui pousse, les ci, les ça. L'un des moments d'anthologie. Mais attends, effectivement, on pouvait pas avoir un thread sans le special one. Bah ben oui, monsieur you know What was the result? Mourinho à Manchester United, c'était vraiment trop trop trop trop trop le divertissement. Quand il te dit, avec la carrière qu'il a que l'un des plus gros euh, exploits qu'il a fait, c'est la seconde place, je crois, en PL avec United, et que les années d'après United commence à galérer, tu te dis mmh. peut-être un peu raison José. 3-0. Do you know what this means? Three <rire> <3 -0. rire> nil. But also mean three premierships and I won more premierships alone than the other 19 managers together. 3, pour moi, et 2, pour eux. Respect, respect, respect, man, respect, respect. Et en plus, on connaît les rapports conflictuels avec la presse en Angleterre, les choux gras, la culture là-bas. Mourinho, il connaît ça depuis 2004, mais du coup, poser des classiques à des moments. Et forcément, ah, là voilà If I speak... Um, not to speak. If I speak, I am in, in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Tu le vois, vraiment l'air, le mot c'est désabusé, désabusé, il a envie de s'exprimer, de dire des dingueries in, in big trouble, in big trouble. I don't want to be in big trouble. trouble, oh là là. Marseille, Olympique, Lyon, Manchester United. Il est vrai. Don't, please don't call me arrogant, because what I'm saying is true. I'm European champion, so I'm not one of, of the bottle. I'm a, I think I'm a special one. Le gars vient d'arriver dans un club comme Chelsea et le pire c'est que suivi de ça, donc il gagne la LDC 2004 face à Monaco en finale et après derrière il te pose deux saisons classiques back-to-back Premier League avec Chelsea les couilles de titane les couilles de titane ce long couloir il nous aura donné des classiques hein. il a donné le classique de Zlatan qui parle de l'arbitrage français et Mapou qui est... moyen content hein. Mapou, vous a comprenez, est qu ce deuxième quartier. Le regard de haine Reposez-moi encore une question, vous allez voir. <rire> Reposez-moi une fois. Encore une fois une question, vous allez voir. J'ai rarement vu un regard aussi... Oh, oh, oh, la haine Vraiment, c'est comme s'il avait l'arbitre en face de lui, là. Le niveau de Sem, le grand mapou qui, jusqu'à la fin, à Lyon, au Rab, aura calé 280 000 balles. 280 000 balles annuels. Il joue maintenant Jusqu'à 2020, bordel. Vraiment, à la fin, c'était... Mais c'était pas un joueur nul, en plus, hein. Sans club ah ouais, il a complètement arrêté le full pourtant il est pas si vieux, il y a 33 ans, mais ça fait depuis le 1er juillet 2020 qu'il n'y a plus de club. Ça c'est le genre de frérot qui arrête sa carrière, sans vraiment, t'as l'impression d'annonce, de manière assez anonyme. C'est assez drôle parce que 34 000 minutes en pro quand même, c'est assez énorme, il est passé par la Roma, Newcastle et tout, putain c'est ouf. Hein. Et nous on l'a recruté 10 millions, après on l'a prolongé. Je crois que son dernier match à l'Est c'était en décembre 2017, et il a passé deux ans et demi en réserve à jouer avec les jeunes et à prendre son salaire. Bah écoute, Waynote, you know, hein, il l'a pas volé après tout. De Bruyne et son franc parler franc parler à la Coupe du Monde On l'a vu, hein Pas toujours très content, celui-là. Le vrai niveau de la Belgique. Qu'est-ce qui manque encore pour franchir un palier, pour franchir un câble L'euro 2016. Je sais pas, je m'en parle les couilles. Si on gagne, c'est ça. Euh... <rire> Les gens, ils peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent. L'essentiel. Là, c'est l'équivalent de jean Lukaku. L'essentiel. Les belges. Les frères belges. On vous aime. On vous aime. Et là, on va enchaîner les classiques. Victoire de l'Olympique Lyonnais face à Manchester City. J'en ai même le, un cadre ici. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. J'ai un cadre. Alors, c'est pas cette victoire-là, d'ailleurs. Hein, mais c'était juste un soir de victoire face à City. Parce que ça nous est arrivé plusieurs fois. Maintenant, on est huitième. Bon. Donc, du coup, Nabil Fekir, très heureux. Uh, the goal yes. Uh, describe it. Description. Ah, yes, uh, description. <laughs> description. No, uh, I I uh, recouped the ball and uh, Memphis uh, give me uh, a good pass. Après, I shoot et uh, let's go. <rire> simple On se casse pas les couilles. Mais c'est assez drôle parce que même moi j'ai un accent immonde. Donc, du coup, en vrai, quand on entend un autre accent, des fois un peu défaillant ou alors un vocabulaire très simple, <rire> nécessairement ça porte un sourire. Mais tu le vois déjà de base à son visage. Le frère est heureux. Le frère est heureux. C'était un des plus grands exploits de l'histoire de l'OL celui-là. Magnifique. <rire> euh... mes, mes fils, même mieux goûte pas. C'est boum Retournez voir le but. Ça, c'était du banger. Oh là là, à E3, ils ont créé le terme débat parallèle s'ils savaient ce qu'ils ont engendré. Aïe, aïe, aïe. Détendu du gland, Riolorotène. Tu fais venir une nana du Brésil, tu vois. Attends, effectivement, c'est très con. Et ouais, et... Ouais, je m'attendais que ce soit la moyen, Avion ouais, ouais. de chasse intersidéral. T'es vachement déçu. C'est de la deuxième de la division, ça. Non, ah mais ouais, les gars, ça, euh, franchement, euh, franchement... le mec, il peut, ça... avoir, il peut avoir tout ce qu'il veut. Il ouais. a pris une Ligue 2. Non, mais vous êtes tarés, les mecs. C est c est une... Une... Vraiment, le rapport entre Nicolas Villas qui essaye d'équilibrer le truc et dire, non, mais les gars, on juge pas les femmes comme un bout de viande comme ça, en plein live et tout, vous êtes fous. Et eux qui sont... trop. Là. Je crois que j'avais déjà fait un thread où on avait vu cet extrait, donc j'ai pas envie de me répéter, mais franchement le revoir c'est obligé C'est dans le débat Est-ce est est, est qu'on peut faire un débat parallèle <rire> C'est pas un débat parallèle, c'est une histoire, ça non, rien mais, à voir euh, ah Attends, quand tu t'appelles Neymar, il y, y a un minimum de qualité elle. quoi ah, quand même, Bah, bah je sais pas, peut-être que lui il kiffe et puis... Euh, euh, normalement c'est de de League Hum. Et Au moins euh, ça, ah. ça passe les huitièmes Faire venir, prendre l'avion, hein, tu vois ça débarquer et, là, merde. et en plus à l'arrivée tu te retrouves dans la merde Ça joue les barrages Et le pire c'est que c'est à une époque où Neymar avait eu des accusations graves et tout Donc vraiment, l'un dans l'autre <rire> Malvenu, c'était s'était pris une sauce terrible À des moments, vous savez, il y a des artistes Ils sont là et ils sont incompris On se moque d'eux, on les traite de, de, de menteurs Ou autres. mais à des moments, faut juste apprécier Ce qu'ils nous donnent 14 secondes après, euh, Ça, ça c'est la, la, la séquence du siècle 5 là. Secondes, Et Gilles Favard nous a fait un teasing Gilou Il sait ce qu'a dit Cristiano Ronaldo Gilou À Laurent Blanc Nous avons donc cette exclusivité mondiale Je vous donne la main mon cher. Je je pas pas d accord. D accord. Il lui a donné son numéro de téléphone Et il lui a demandé où l'année prochaine Il allait l'entraîner et qu'il le suivrait quoi qu'il arrive. <rire> non, si, je vous le dis. Ben, il va peut-être rester à Paris, euh, Laurent Blanc, on n'en sait rien. Il lui a donné son numéro de téléphone. Il lui a donné son numéro de téléphone et il lui a dit tu m'appelles, je te suivrai. Où tu es, tu sais qu'il l'a connu quand il, était, quand il était à Manchester. Euh. Oui. Moi maintenant, je vais poser la question. Cette séquence me trouble pour deux raisons. Soit c'est le un maître du troll et il est trop fort. Soit il a essayé vraiment d'être sérieux. Et merci pour la séquence quand même. Pour vous, il était sérieux ou pas Moi, je vais donner, je pense qu'il était sérieux. Il essayait un peu de mytho, bien sûr, mais je pense qu'il était sérieux. C'est pas du troll. À vous de me dire si c'est du troll de génie ou si c'est un mytho drôle. Oh là là. On peut pas passer à côté. Classique. Il y a quand même, ils ont 5 étoiles sur leur maillot. C'est pas non plus... Classique. C'est pas euh, l'équipe du coin. Magnifique. Brésil, Ronaldinho, Ronaldo. Enfin, voilà quoi, tout ce qu'on sait. <rire> Magnifique. Brésil ou bon, bon, pas, on bat les cool, couilles. Brésil ou pas, Ronaldinho, bon, machin, machin chouette. chouette. Euh... Rien à foutre. Ah là là là là Les frérots, ils sortent de la soupe médiatique classique d'un documentaire. Mais après, normal, tu vois, c'est du respect, Claude McKinney. <rire> Pas les couilles, frère. Quel roi, quel roi. Oh, je crois qu'on est sur un deuxième roi. Hein. Attends, je crois que celle-là, elle est moins connue. Dans ce contexte-là, oh, tu peux rien dire. Intéressant. Ronaldinho, pareil. Dans ce contexte tu peux dire... Mais à un moment, il commence à abuser. Tu te rappelles, euh, il y a eu euh, ouais. des situations, Tu te rappelles, tu tu te rappelles Il arrive, chance, il bloque ouais. le ballon, il commence à... Moi, j'avais dit, petit, je préfère que tu viennes, tu me traites dans de bonnes conditions. Mais tout ce truc-là, des PlayStation, là, moi, je vais t'envoyer à l'hôpital. <rire> Qu'est-ce qu'il a fait Il a donné son marlot, il a dit, vieux père, excuse-moi. <rire> vieux père, excuse-moi. Vraiment, Claude McElhé, tu sens qu'il est encore dans des délires de daron. C'est un daron. Le respect avant tout. Il peut voir, des fois, le manque de respect sur pas grand-chose, mais ça fait, trop, ça, fait trop rire, ça fait trop rire, ça fait trop rire. La concurrence, c'est important des bons joueurs pour la position. Terrible. Le frérot venait d'arriver en France, fait l'effort de te faire toute une interview en français. nest on on se moque pas, mais Et après, ça, après, ça fait sourire. C'est qui est le joueur qui est meilleur pour jouer. C'est comp... pour... pour... pour... une équipe plus, plus, plus être compétitive. Le grand Unai, monsieur Europa League, monsieur le demi-finale de LDC l'an dernier. Qui est meilleur qui est meilleur C'est meilleur C'est Ah Si elle est un peu parce qu'il est avec la camp, et l'autre... Eh Chut Il va y hey, avoir... <rire> Les mecs ont utilisé ce même dans des conditions, des fois, quand des gars se faisaient choper, euh, quand ils avaient huit meufs et tout, c'était trop drôle. Je suis dévasté. Je comprends pas. T'as joué à Chelsea, on avait le même numéro, on s'est parlé, je pensais que t'étais un mec bien. Mais c'est quoi, ça Qu'est-ce que tu caches sous ton souvenir <rire> Ça va pas, là tu touches pas aux animaux. Tu mets pas des coups de pied à un animal. Qu'est-ce <rire> que tu caches de ton si sourire comme un enfant. Ça va pas du tout, là, mec. Faut que tu te reprennes. Faut qu'on t'enlève tes chats, je suis tellement déçu. En soi, la darona déméritée. La darona déméritée. Mais qu'est-ce que tu caches sous ton sourire Monsieur Franck Leboeuf ne se doutait pas. Bon, et ben voilà, les amis, ça permet de terminer gentiment ce petit thread foot. Dédicace à mon gars ali 93 p N'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé. Comme d'habitude, sur Twitter, il fait du lourd. Et puis, pour ma part, si vous avez bien aimé le thread foot, bah, comme d'habitude, dès que vous envoyez un popé comme ça, au calme, sur Twitter, vous me arrobassez dessus. Si je vois que le peuple a envie on essaye d'y répondre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est pas déjà fait, et je vous souhaite une bonne fin de soirée ou de vidéo de visionnage. Ciao ciao